Thank you. Je suis Marie-Pierrière, je suis directrice du Centre du Développement Agroalimentaire Ardèche-le-Gou. C'est une association qui a pour vocation d'accompagner les entreprises agroalimentaires dans leur développement. Les producteurs, les restaurateurs, les, les entreprises. Hein. Mes missions au quotidien sont des missions d'accompagnement de, de projets euh, oui. De développement de projets euh, au bénéfice des entreprises. C'est également de gérer euh, une marque collective qui s'appelle Goûter l'Ardèche, qui sélectionne des produits et services de qualité. C'est également euh, de trouver des financements pour de mener à bien tous ces projets. Alors, mon travail au quotidien, c'est pas mal de travail de bureau, mais pas du travail en solitaire, puisqu'on travaille beaucoup en équipe euh, donc, euh, sur des projets. Euh, monter des dossiers de subvention, réunion d'équipe euh, ou avec les partenaires. Mais c'est également aussi euh, du travail de terrain pour aller rencontrer euh, les entreprises, euh, les partenaires, euh, pour être présents sur différents événements euh, comme des salons ou pour organiser différentes manifestations. Alors, les compétences qu'il faut mobiliser pour ce type de métier sont premièrement des compétences en communication. Alors, communication euh, écrite tout d'abord, puisqu'il faut savoir, bien évidemment, rédiger des dossiers, des courriers euh, euh, pour euh, mener à bien les projets. Euh, communication orale, euh, parce qu'il faut savoir euh, intervenir en public, il faut savoir, bien évidemment, euh, rencontrer les partenaires et argumenter. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et puis aussi maîtriser aussi le support de communication, web, réseaux sociaux, pour faire savoir nos actions. Ensuite, il y a aussi des compétences plus techniques, savoir monter des budgets prévisionnels, des dossiers de, de subvention pour de l'année. Alors, au niveau de ma formation, j'avais envie, moi, au départ, de faire de la biologie. Donc j'ai fait un BTS analyse biologique et puis ensuite je suis allée à la fac pour faire une licence et un master de génétique microbienne et je suis rentrée sur concours en école d'ingénieur agronome, donc à Montpellier, qui est une école donc spécialisée sur la viti et également les sciences et techniques des fruits et légumes. Donc je me suis spécialisée en, en industrie agroalimentaire, fruits et légumes. Et j'avais fortement envie de travailler sur mon territoire, à savoir l'Ardèche. Et donc quand j'ai eu mon diplôme, j'ai postulé pour travailler au service de mon territoire. Alors en quoi ce métier est passionnant euh, Parce que c'est un métier, un travail qui, auquel on, on accorde vraiment, on donne vraiment du sens à son euh, travail de tous les jours. Euh, on travaille au quotidien, au service des entreprises, au service d'un territoire. Euh, on a l'impression de se sentir utile parce qu'on accompagne euh, des projets de développement pour l'avenir, le développement des circuits courts, euh, des produits de proximité sur un territoire, on accompagne les entreprises à réfléchir à l'avenir, à travailler mieux demain, à se nourrir mieux demain. Donc c'est vraiment un métier dans lequel on se sent utile. Donc je conseille ce métier à tous ceux qui ont envie d'œuvrer pour leur territoire et qui ont envie d'accompagner le développement local.